Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo sur euh, l'hypersensibilité. J'ai envie de vous proposer une, une métaphore qui m'est venue il n'y a pas longtemps euh, pour exprimer ce que pourrait être euh, l'hypersensibilité en regard d'une sensibilité euh, courante, quoi, ordinaire. Alors Pour cette métaphore, je vais utiliser euh, un, un objet que j'ai directement sous la main ici c'est ceci c'est ce, ce micro que j'utilise là euh, dans, dans mes vidéos alors c'est un micro euh, un micro dynamique comme on dit c'est à dire un micro euh, qui peut bouger un micro de, de scène en réalité euh, donc vous voyez il capte correctement vous entendez plutôt il capte correctement ma, ma voix c'est de qualité en même temps on n'entend pas trop de bruit extérieur. Voilà, il y, y a une cour de récréation tout près d'une école qui est en train avec des cris d'enfants. Je suppose que, que vous ne les entendez pas. On n'entend pas trop non plus le ventilateur de, de mon ordinateur qui est juste là devant. Voilà, et quand je, je bouge, voilà. Quand je bouge, on n'entend pas trop les bruits de de mes mains, je peux me balader hein, sur une scène avec ça, chanter, parler, voilà, il n'y a, y a aucun problème. Par contre, si je m'éloigne un peu, là, vous allez peut-être entendre ma voix disparaître, voilà, voilà, et puis je reviens, je vais sur le côté, euh, voilà, Donc, ça capte en gros euh, ici, quoi, et, et le rendu est, est bon, est correct, est d'une bonne qualité. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais, je vais mettre un autre micro à la place. Donc, euh, je vais devoir couper le son, vous n'allez plus m'entendre. Je vais mettre un autre micro qui est un micro d'enregistrement, de, un, un micro de, de studio. Euh, mmh. Vous allez percevoir la différence. Donc, pendant quelques instants, vous n'allez plus m'entendre. Forcément, le temps que je fasse, j'opère le changement. Voilà. Alors là, je mets ce micro au même volume. Je, là, je vais écouter un peu ce que ça donne. Allô. Ah voilà. Ok. Donc comme ça, j'ai j'ai du retour et alors, je ne sais pas si vous percevez déjà la différence de sensibilité entre ce micro et le précédent. Là, je vais me taire. Vous allez peut-être entendre des bruits ambiants. Montez peut-être le son un petit peu. Moi, dans mon casque, j'entends les, les bruits d'enfants. Hein. Alors, vous voyez, je bouge simplement les doigts sur le micro. On entend, on entend le mouvement. Je m'éloigne. Je m'éloigne et vous me percevez toujours. Hein, je bouge le micro dans un sens, dans un autre... Vous percevez certainement comme moi le bruit de, du ventilateur de mon ordinateur donc ceci est un micro on peut dire hypersensible, en tout cas plus sensible que l'autre qui, qui euh, capte peut-être plus les subtilités du, du son qui capte plus de son en tout cas et, et d'ailleurs c'est pas un micro fait pour être tenu comme ça hein. je, vais le, je vais le mettre il y a tout un attirail pour le le fixer Ma fixation qui, qui s'accroche voilà vous entendez vraiment peut-être comme moi tous les tous les bruits autour je trouve que c'est une bonne image pour montrer la différence entre une sensibilité courante et une hypersensibilité en tout cas j'ai trouvé un, un nouveau terme pour euh, pour caractériser cela parce qu'il y a beaucoup de, de termes insultants qui enfin que je trouve insultants qui circulent par rapport à, à une sensibilité euh, courante on parle de neurotypique de normaux pour les personnes non hypersensibles c'est évidemment les hypersensibles ou ceux qui se définissent comme tels qui parlent en de tels termes et euh, moi j'ai plus envie de parler d'une sensibilité tout terrain un peu comme un vélo tout terrain et puis euh, et puis vous avez des vélos de course euh, très fins mais très fragiles aussi voilà, alors il y a tout un attirail que vous voyez ici pour mettre ce micro là avec un, une suspension sur élastique pour que on ne perçoive pas les, les vibrations du sol. Il y a aussi une Attends, je vais le déposer, vous allez voir, vous allez m'entendre tout aussi bien. Ce qui ne serait pas possible avec avec l'autre micro. Si je le déposais comme maintenant sur mes genoux, n'entendriez, vous n'entendriez rien du tout. Alors voilà, ici on a cette fixation et on a ce filtre ici anti-pop comme on dit. Donc pour ne pas que le micro soit affecté par tous les, les sons en, en P qui, euh, qui diffuse une onde sonore à. Un peu brusque, un peu brut. Voilà, hop, je mets la fixation sur mon pied. Alors tout ça est très très lourd, donc je vais devoir, je pense, tenir ça à la main. Alors, je vais redébrancher le micro pour le, pour l'attacher là. Voilà, on se retrouve. Je mets le filtre anti-pop. Oula, dans des, des studios. Voilà, je vais mettre sur le côté comme ça. et Vous voyez, je parle même à distance du micro sur le côté et on m'entend, on m'entend parfaitement. Je suis obligé de entendez ma chaise qui craque. Je suis obligé de le tenir un peu parce que voilà c'est tellement lourd comme, comme un tirail que voilà, si je le laisse aller ça, ça enfonce le pied du micro ça le fait plier en tout cas et voilà alors peut-être que vous je ne sais pas si vous percevez la différence de, de sonorité ou de sensibilité là par rapport à tout à l'heure voilà. alors ce qu'il faut dire aussi c'est que ce micro-là nécessite une alimentation extérieure en plus. Il fallait appuyer sur un petit bouton qui amène de l'électricité en plus. C'est pas encore bien accroché. Pas grave. Voilà, je tiens. Qui amène de l'électricité en plus dedans. Donc l'hypersensible ou l'hypersensibilité a peut-être besoin d'un soin particulier. Il a besoin de protection particulière aussi ne pas s'abîmer, c'est aussi un micro qui est très sensible à l'humidité, au choc contrairement au micro tout terrain de, de tout à l'heure voilà, là il y a du vent à l'extérieur je ne sais pas si vous le percevez en tout cas moi je le perçois dans, dans le retour j'entends la cour de récréation qui est située à à 400 mètres d'ici j'entends tout ça dans, dans, le, dans le casque je ne sais pas si vous le percevez mais à mon avis si vous mettez le son plus fort vous allez percevoir tout ça ok voilà alors je ne sais pas si cette euh, si cette métaphore vous parle en tout cas pour moi elle est parlante, elle a ses limites comme toutes, euh, comme toutes les métaphores mais je pense que c'est un bon moyen d'exprimer à la fois pour les personnes euh, qui se sentent euh, dotées d'une hypersensibilité et pour les personnes qui sont dotées d'une sensibilité tout terrain, c'est une bonne métaphore pour, pour percevoir la différence. Alors peut-être qu'à certains moments de notre vie, on a une sensibilité tout-terrain, à d'autres, une hypersensibilité. Mais en tout cas, on peut, on peut laisser parler cette, cette métaphore, cette image de ces deux micros qui ont, comme vous l'avez vu, des, des utilisations tout à fait différentes. Hein. Le, le premier micro est là pour, pour se balader, pour, pour être sur scène, pour être. Dans le mouvement dans dans, le, dans des environnements euh, parfois euh, dans, des, dans des conditions euh, parfois difficiles je sais pas l'humidité du vent à l'extérieur euh, en tout cas d'être dans le mouvement de la vie et ce micro ci est plus fait pour, est fait pour être dans l'intimité du studio mais pour, pour fixer quelque chose de plus de plus subtil de plus euh, avec tous les filtres évidemment de, de l'enregistrement et du différé c'est vraiment la différence entre le, le live et le différé quoi c'est pas pour ça que les, les hypersensibles sont moins dans la vie mais euh, dans dans le quotidien mais peut-être que c'est pas là qu'ils ont le plus à apporter ils sont quelque chose à apporter dans, dans, oui, dans, dans le retrait, l'observation à distance et le, le travail en, en finesse peut-être de, de certaines choses je ne sais pas, c'est ce qui me vient là à, à travers cette métaphore mais à vous de la, de la, de la creuser, de, de la laisser s'exprimer et, euh, et je vous invite à partager euh, ce que ça vous inspire tout cela alors pour, pour terminer, je vais, je vais repasser à l'autre micro pour que vous perceviez la différence parce que je vais vous avouer que c'est assez inconfortable pour moi de parler avec, avec ceci et de soutenir ceci avec, avec mon doigt. Donc je vais faire un dernier, un dernier changement. Voilà, donc je vais couper l'alimentation. Et voilà, voilà. Donc je récupère l'autre micro. Je mettais quelques instants, comme ça vous pouvez percevoir la, la différence au niveau du bruit. Voilà, c'est quelque part c'est plus confortable, évidemment, dans des conditions pareilles. Euh, voilà, alors j'en profite aussi pour réannoncer que j'organise toujours une. Une deuxième journée sur l'hypersensibilité ce dimanche 8 novembre à Auderghem, à Bruxelles, donc dans des conditions totalement sécurisées. Euh, et j'en organiserai d'autres par la suite. Vous pouvez suivre cette actualité sur mon site hein, sophrologie bruxelles en un -mot .org que vous aurez à la fin de de la vidéo. Et donc je vous invite vraiment à partager ce que vous inspire tout tout cela et les vécus sur l'hypersensibilité parce que c'est une c'est un enjeu vraiment très important et il y a beaucoup de beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur autour de cela alors que dans ce phénomène en tout cas dans ce ressenti euh, je perçois vraiment une grande richesse et un, un trésor pour euh, ce que nous vivons maintenant est ce que nous allons vivre dans les années qui qui viennent voilà bonne bon vécu bonne expérimentation et bonne réflexion à bientôt